Wow, wow. Et yeah. l'essence yeah. de nos âmes, l'amour et la haine, nos corps dans la braise, on baisse pendant qu'on s'embrasse, chemin vers le ciel, chemin vers le ciel, chemin vers le ciel, chemin vers le ciel, chemin vers le ciel. sous ta peau et oui dans la poche une soirée sous alcool une plage sur la côte je me vers le ciel je me vers le ciel je me vers le ciel et je cherche je me vers le ciel et cherche je me vers le ciel c'était yeah. ce que tu voulais